Bonjour, je suis Dario, cofondateur et président de l'école O'Clock, labellisée Grande École du Numérique. La première chose que je dirais sur O'Clock, c'est que vous n'avez pas besoin de vous demander si on propose des formations près de chez vous, parce qu'en fait O'Clock est déjà chez vous. Vous n'avez qu'à vous connecter à nos salles de classe virtuelle pour suivre en live les cours de nos profs passionnés et surtout passionnants. La deuxième chose que je dirais, c'est que chez O'Clock, nous sommes animés par une mission. Une mission qui nous définit au moins autant que le téléprésentiel. Et cette mission, c'est de rendre l'accès au métier du numérique aussi inclusif que possible. O'clock est donc accessible aux jeunes, aux moins jeunes, aux personnes en situation de handicap, aux femmes, aux habitants des villes comme des campagnes et même à ceux qui, comme moi, n'ont pas le bac. Bref, vous êtes tous les bienvenus. O'clock forme au métier de développeur ou développeuse web. Il s'agit d'un métier qui est vraiment au cœur de la transformation numérique qui impacte de plus en plus d'aspects de notre quotidien. Alors comme beaucoup d'entreprises dans tous les secteurs d'activité recrutent des développeurs web, c'est donc ce qu'on appelle un métier en tension dans le jargon. Un développeur ou une développeuse web réalise évidemment des sites web de présentation, mais aussi des sites e-commerce, des applications web, des sites mobiles et même des jeux en ligne. Le périmètre est très très large, on peut vraiment s'amuser et faire énormément de choses avec les technologies du web. Et puis, il faut savoir qu'un développeur web ne s'ennuie jamais. Mais alors, jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Alors, aujourd'hui, au menu, nous avons de délicieuses formations de développement web, toutes faites maison et qui se déclinent en différents parfums. Une base de PHP ou de JavaScript à laquelle il est possible d'ajouter un coulis de Symfony, React, WordPress ou encore un délicieux glaçage à base d'API et data. Toutes ces formations doivent rester au four entre 3 et 6 mois. Et pour les plus gourmands d'entre vous, je vous invite à aller lire toutes nos recettes sur notre site auclock.io. 70% des apprenants qui sortent de nos formations accèdent à des postes de développeurs web juniors ou bien accèdent à des formations de niveau supérieur, souvent en alternance. Pour se former au développement web chez O'Clock, il faudra vous munir de beaucoup de motivation et d'un niveau correct de culture numérique. Ça veut dire tout simplement que vous devez être assez autonome avec votre ordinateur. Et puis, et puis c'est tout en fait. Pas besoin d'avoir déjà des bases en programmation, pas besoin de nous montrer un quelconque diplôme et pas besoin d'être un crack en maths non plus. Vous connaissez vos tables de multiplication Oui Bon, vous savez que 7 x 6, ça fait 44. Alors c'est bon, vous pouvez vous inscrire Une nouvelle session de formation commence tous les mois chez O'Clock. Alors, si vous êtes motivé ou juste curieux, venez sur notre site o'clock.io, choisissez une pâtisserie et cliquez sur « Inscription ». Vous passerez alors par le fameux chemin vers O'Clock. Et au bout du chemin, vous serez pris en charge par nos équipes qui vous accompagneront dans le montage de vos dossiers pour vous permettre de commencer une formation au plus vite. Mmh. Le mot de la fin. Zitom. C'est fou, presque personne ne sait qu'il s'agit du dernier mot du dictionnaire. C'est une sorte de bière que les anciens Égyptiens fabriquaient à partir d'orge germée et fermentée. Quel rapport avec Oclock et le développement web Alors là, aucune idée.